Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Et voilà, encore une fois, des nouveaux épisodes des Feux de l'Amour. Tout ça produit par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprenons La suspension de Léo Lionel Messi a déjà été levée. On nous avait promis une suspension de 15 jours plus retenue sur le salaire. Mais voilà que Lionel Messi a déjà repris l'entraînement. Qu'est-ce que je vous avais dit Vous connaissez Nostradamus Vous ne connaissez pas Mais laissez-moi vous expliquer qui est Nostradamus. Nostradamus est celui qui avait prédit la mort du roi en France. En l'espace de même pas deux trois ans, sa prédiction s'est faite. Mais moi, là, je vous ai fait une prédiction il n'y a même pas une semaine, en vous disant que tout ça n'est qu'une mascarade, que Léo Messi a écopé d'une fausse suspension. N'est-ce pas moi qui vous l'ai dit N'est-ce pas moi qui vous ai livré cette information Mais bien sûr, Lionel Messi est parti en Arabie Saoudite, ce qui a énervé, si je puis dire, même pas énervé. Ils se sont sentis obligés d'agir pour montrer que le Paris Saint-Germain avait trouvé une éthique sportive, trouvé un cap sportive à l'équipe et au club. Mais c'était juste une mascarade. C'était juste du marketing. Eh oui Du marketing, de la communication. Pour dire, écoutez, regardez maintenant, on est un vrai club. Donc, venez acheter nos maillots. Tu comprends Ouais, nous, on est un vrai club. Venez à nos places. Regardez, ça a augmenté un petit peu. C'est pour la qualité. Tu comprends T'as pas compris Venez, venez Venez, regardez, on est un vrai club. Là, on a sorti un article, c'est payant. Voilà, l'entreprise du Paris Saint-Germain est en marche. Vous pensez que le Paris Saint-Germain est un club Faux Erreur Non C'est une entreprise. Et vous pensez que celui qui vend le plus de maillots au Paris Saint-Germain va être comme ça, suspendu, et on va plus le voir sur le terrain Alors que là, nous savons très bien que Léo Messi va finir par... Mais bien sûr, mais bien sûr, tu ne veux pas me laisser finir ma phrase, mais je te le dis, il va prolonger au Paris Saint-Germain. N'en déplaise à tous les supporters qui veulent le voir partir, Léo Messi ne sera pas laissé partir comme ça. T'as pas entendu ce que les, les dirigeants ont dit Lorsque Léo Messi est arrivé, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Que toute l'influence du Paris Saint-Germain sur le marché financier, sur le marché international, a augmenté de 300% avec la venue de Lionel Messi. Donc tu penses qu'ils vont le laisser comme ça, comme un petit bambin Hein? T'es malade ou bien quoi Il va obtenir son huitième ballon d'or. Le Paris Saint-Germain a tout à gagner financièrement. Même sportivement à garder Léo Messi, Mais bien sûr, chaque année, on nous dit, « Ouais, lui, il va partir, lui, il va partir, lui, on va le virer. » Mais qui va pouvoir payer Léo Messi au salaire auquel on le paye Qui Si ce n'est pas l'Arabie Saoudite, Al-Hilal, qui est prêt à lui proposer 400 millions, mais lui, est-ce qu'il a envie d'aller jouer là où Cristiano Ronaldo a tout raté Est-ce qu'il a envie de ça Mais bien sûr que non Il veut rester en Europe, il veut prouver qu'il n'est pas venu faire que du caca au Paris Saint-Germain. Parce qu'on ne va pas se mentir, la première année, il a fait caca sur le football. Là, il est en train de faire caca sur les institutions du Paris Saint-Germain qui l'ont bien cherché. Ouais, on va chercher Messi, on va chercher Messi. Voilà maintenant. Bon, il a fait sa petite vidéo d'excuses où on a vu qu'il a été littéralement kidnappé, menacé pour qu'il puisse euh, lire... Toutes les instructions que les que les ravisseurs ils lui ont dit de dire et là il a commencé à dire ah, Mboka, ouais, pardonnez mais pardonnez mais mais on a vu que c'était du marketing et que là ça a fait vendre du papier absolument dans le monde entier donc euh, Lionel Messi a repris l'entraînement voilà donc euh, sa suspension euh, voilà c'était que du vent hein, bien sûr vous pensez vraiment qu'ils vont retirer de l'argent sur son salaire c'est juste comme ça, on met ça de, sur les réseaux sociaux, on met ça dans les, dans les articles. Mais voilà, il va rien se passer pour toi, Léo Messi. Il va rien se passer. Mais bien sûr, reviens à l'entraînement, viens jouer au match prochain. Et voilà, tout est oublié. On passe à autre chose. Là, vous avez pas vu, mais ils ont commencé à augmenter les places des ultras. Tu vois là, les support, les vrais supporters du Paris Saint-Germain, ceux qui sont là depuis avant que le Paris Saint-Germain existe, eh bien, eux, on commence tout doucement à les éjecter, tu vois Pour que le Paris Saint-Germain, le club là, ça, pour que le stade du Paris Saint-Germain, ça devienne une salle de spectacle, tu vois Où tout le public, il est là. Oh Bravo Hé hey. Ah C'est ça que les dirigeants veulent comme supporters. Ils en ont marre des « Allez, Paris Allez Allez !» Ils en ont marre de ça. Ils n'aiment pas ça. Tu vois, les fumigènes et tout, ça les fait tousser. <rire>